Bonjour à tous, nous sommes le 16 juin 2022. Euh, on va regarder rapidement les marchés. Euh, déjà, vous pouvez le constater vous-même, on est en état de panique un peu partout sur la planète. Surtout, euh, la Fed, euh, comme je vous dis, je ai dit souvent, la Fed euh, se trouve à régner complètement sur l'économie de la planète. On attendait la décision de Jérôme Powell qui a levé les taux d'intérêt, comme il l'avait promis, de 0,75 points. Donc, il euh, n'y a pas de surprise là, mais la, la, la, la constatation que je fais au niveau mondial, c'est que tous les marchés, euh, autant en Asie, euh, en Europe, un peu partout sur la planète, euh, s'attendent toujours aux décisions de la Fed euh, et euh, c'est par contamination tout simplement. On se trouve à être dans une... Encore dans une grande mondialisation. Et les principaux indices, lorsque euh, le Dow Jones, le Standard and Poor's, le Nasdaq mangent une claque, comme on dit ici au Québec, il euh, euh, y a beaucoup de marchés sur la planète qui suivent le mouvement. Donc, euh, on, on est dans ce paradigme-là. Il ne faut pas s'en <coughs> regarder euh, euh, qu'on pourrait changer dans un bref temps là, cette euh, réalité-là. Et c'est la raison pour laquelle Christine Lagarde, en voyant que la Fed va être plus agressive avec ses taux. Moi, je pense encore, écoutez, je peux me tromper, mais je pense encore qu'à un certain moment donné, le marché ou, ou, ou des individus très, très haut placés, n'accepteront pas que la Fed puisse continuer à monter les taux d'une manière très agressive. À, comme euh, ce qui est arrivé en 1970 avec Paul Volcker pour freiner l'inflation. Euh, donc, euh, ben, c'est euh, plus aux années 80, là, mais on voit que le mouvement de l'or et de l'argent ont été euh, explosif dans ces temps-là parce que, justement, euh, l'inflation était partout. Et euh, euh, comme je vous ai dit souvent dans mes vidéos, euh, je trouve que la situation actuelle, et là on commence à le voir de plus en plus, c'est très, très ressemblant, ben, ressemblant dans les grandes lignes là, à, à ce qui s'est passé dans les années 70. Et là, on se trouve à vraiment avoir une explo un, euh, inflation explosée. La, la différence, c'est que c'est la Fed qui a été la créatrice d'« Excusez ». Euh, d <rire> C'est la, la Fed qui a créé directement ce, ces, ces paradigmes-là, cette nouvelle réalité-là, en injectant à outrance de la monnaie de singe dans le système. et Comme, bien entendu, vous le savez, les autres banques centrales ont embo emboîté le mouvement. Ici au Canada, il n'y a rien de différent. Donc, on se trouve euh, vraiment dans une situation de précarité des marchés. On sait très bien que euh, Jérôme Powell hier, euh, lorsqu'il a dit qu'il montait euh, les, les taux de points 75, là, de 75 points, là, euh, le marché n'a pas réagi défavorablement à cette situation-là ce matin, les futurs sont euh, euh, sont dans le rouge. C'est ce qui arrive souvent. Lorsqu'il y a une nouvelle sort, on, on anticipe cette nouvelle-là. Les marchés, on le voit. Je, je suis ça euh, d'un coin de, de l'œil, avant les décisions de Jérôme Powell, Et euh, euh, souvent, lorsque l'événement est arrivé, euh, là, on voit « oh c'est vrai. Donc, on pense qu'il y a eu un changement de tendance. Non, non. Le lendemain, ça tombe à la réalité. Et euh, c'est tous les actifs qui sont touchés. Et surtout, je, vous de, je voudrais vous souligner là euh, comme ça, ceux qui qui n'ont peut-être pas suivi, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin a été massacré littéralement euh, les derniers jours. Euh, on est rendu ce matin, je peux peut-être aller voir rapidement, là, mais on est, on est vraiment, euh, comme je vous ai toujours dit, euh, moi, je, je n'investis pas dans le Bitcoin et je, je, je n'y crois pas beaucoup. Je vais je citer euh, une... <rire> euh, ben, c'est euh, Charlie Munger qui se trouve être le partenaire de... Euh, Warren Buffett, qui dit que c'est comme une maladie vénérienne, le Bitcoin. Donc, euh, à vous de décider. On est maintenant... Euh, et, et Je vous l'avais dit souvent, là, le Bitcoin suit... Euh pas mal de la tendance des, des technos, et on sait qu'on était dans une bulle techno à la manière de celle qu'on a vécue en 2000, 2000, les années 2000, lorsque je suis entré dans les marchés et que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Eh bien, euh, si on regarde le, bit, le Bitcoin, c'est à peu près ça. Là. Euh, on va regarder rapidement les titres techno, comment que ça se passe euh. Apple, ça commence à dégringoler, c'est pas encore une grande dégringolation. Amazon, euh, j'ai vu que le prix a changé, probablement il y a eu un reverse split là. Je j'étais pas au courant, j'ai vu le prix a changé, mais c'est la même chose. Là. Probablement qu'il y a eu ça un reverse split, ils l'ont annoncé là. Donc euh, donc on est rendu un reverse split. Euh, je sais pas si vous savez ce que c'est là. On dit un split lorsqu'on sépare une action. Euh, ben on, un, un, un split d'action, c'est qu'on donne euh, on, pour que l'action puisse avoir plus de niveau visuel, plus de valeur, admettons que c'était une action qui était à 100 et rendue à 2 on peut euh, grouper des actions et 10 fois, mettons, et les dire qu'on notre action maintenant est à 20 mais dans la réalité, c'est un 2 mais vous avez la moitié des actions. Bien, le reverse click, c'est le contrat. Celui qui avait, qui était possesseur d'actions d'Amazon, je ne sais pas, qui était rendu à comment, 2000, on est rendu à, à 100, donc c'est probablement, on, on, vous avez 20 fois plus d'actions, c'est sûr, c'est le reverse split qui est arrivé donc euh, on va continuer euh, à Netflix ça va pas bien Tesla euh, ça reprit un peu mais ça va pas trop bien euh, Arc, ça va vraiment vraiment pas bien le fond de Wood on est revenu plus bas que les petits sommets ici donc euh, c'est pour vous donner une vue d'ensemble de ce qui arrive là euh, au niveau des euh, au niveau de l'or et de l'argent comme je vous dis, euh, si le reste euh, euh, souffre le reste du marché, ben, l'or et l'argent ont suivi quelque peu de mouvement mais quand même ont tenu solidement et l'argent c'est la même chose euh, euh, oui on était en bas mais il n'y a pas eu de grand mouvement là, au niveau de l'or et de l'argent on commence vraiment, vraiment à regarder euh, plusieurs euh, achètent de l'or euh, et de l'argent bien entendu qui est l'or des pauvres euh, pour pallier à cette folie d'impression monétaire qui est arrivée il y a deux ans et qui euh, la, la, la, frais, la Fed est comme squeezée là. Euh, soit qu'elle ne monte pas les taux d'intérêt et que l'inflation continue à exploser en injectant de l'argent et Jérôme Powell l'a bien bien dit, c'est pas qu'il va faire, il va continuer à monter les taux d'intérêt. Moi, je ne sais pas jusqu'où ça va t'offrir, mais il a dit vraiment que non, on continue ce sc scénario-là. Donc, euh, rapidement, euh, ben, c'est un peu ce que je vous ai montré au niveau des marchés. Euh, ben, c'est ça, il y a une nouvelle euh, euh, que, qui, qui a attiré mon attention parce que là, en ce moment, un peu partout sur la planète, comme vous savez, les marchés euh, souffrent dû au fait que la Fed prend des décisions mais le reste de la planète... Euh, euh, la, la fête attrape le, la, le, le rhume et le reste de la planète éternue. Eh bien, il y a euh, euh, c'est Lagarde là, qui vient de, de parler et c'est ce que je m'attendais et, et probablement si les marchés continuent à s'écrouler, ça va être la même chose du discours de Biden qui est, qui a une cote de popularité là, qui est absolument là, là, exécrable. Là, il n'y a au, jamais aucun président des États-Unis qui a eu une cote de popularité si basse que ça. Et il continue ses élucubrations euh, en disant que bah ben, c'est la même chose qu'ici de François Legault, qui dit que ça va bien l'économie. Puis... Dans quel monde on est? <rire> euh, c'est euh, Lagarde, là, Christine, Lagarde oh, excusez. Christine Lagarde, qui se trouve à... à, à commencer à parler, là, tout simplement. C'est que... Euh, euh, elle prend position là, en disant, oh, que ça va pas bien les marchés, il va falloir peut-être... Elle prépare le terrain à savoir qu'est-ce qui va arriver, et la décision, bien entendu, va se prendre au niveau mondial. c'est pas simplement Chris Christine Lagarde qui va prendre la décision, mais c'est un peu tout le monde, et je m'attends aussi à ce que les États-Unis fassent la même chose. Là. Dans le fond, euh, Jérôme Powell ne montrera pas les taux d'intérêt à 20%, comme Paul Volcker euh, a fait, parce qu'ici au Canada, la nouvelle est sortie, euh, je l'ai postée sur mon site. Je continue quand même, même si j'ai moins de pour les vidéos, je continue quand même à alimenter mes sites. Euh, je pense que... Attendez, je vais mettre l'écran comme ça rapidement, si je peux le trouver. Ah, un propriétaire sur quatre devra vendre sa maison si les taux d'intérêt augmentent. Ça, ça se trouve être une nouvelle qui vient de la presse. Euh, donc, euh, euh, c est, c est ça, ça, je pense, c'est... Euh, ah, les affaires, excusez, c'est le journal des affaires. Donc, on explique un peu là, que, dans le fond, il y a beaucoup de, de, de, de personnes qui ont acheté des maisons mais avec un prix excessif. Et ça, c'est une autre conséquence de l'injection monétaire à outrance de la Fed. Et ce qui pourrait arriver, tout simplement, c'est que le, le, le, lorsque cette bulle va dessouffler, parce que ça va dessouffler, les actifs vont dessouffler. Eh bien, des euh, propriétaires de maisons qui ont acheté euh, une, des maisons surévaluées devront euh, faire avec ça et plusieurs ne tiendront pas la route. Donc, euh, du moment que… Là, c'est le fun parce qu'on vient de signer… Euh, Quelqu'un qui a signé, par exemple, une hypothèque euh, à taux variable euh, l'année prochaine, euh, si… Euh, ben, je parle de la Fed, mais notre Banque du Canada. et Tout le monde suit le mouvement de monter les taux d'intérêt, monter les taux d'intérêt. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont s'écrouler. Et ici, c'est ça, au Canada, c'est un sur 100 sur cinq, il y a plusieurs autres, euh, ben c'est pas, c'est variable là, au Canada, là, parce que, dans le fond, a, euh, à Toronto, les maisons euh, ne sont plus euh, achetables là, du tout, du tout. à moi, d'être très fortuné. Et au Québec, c'est pas la même situation. Là. On n'a pas d autant, autant de fortune que le, le reste de Canada. Il y en a, là, mais quand même. Donc, on est dans une situation très chaotique et euh, c'est ça que je voulais vous souligner ce matin. Euh, rapidement, on pourrait aller voir euh, bon, qu'est-ce qui se passe sur euh, rapidement là, je termine ma vidéo parce que je vais travailler encore ce matin euh, donc euh, ben, alors l'or euh, je vous ai montré ce que c'était alors euh, pour moi il n'y a pas rien de paniquant là euh, l'argent c'est pareil le mouvement est arrivé il euh, euh, n'a ben, pas été très très fort à, à la c'est l'or encore contre à terme euh, bon on va aller voir les indices rapidement euh, excusez je vais placer mon écran comme ça bon le uh, uh, Standard and Poor, qui se trouve à avoir une, une hyper euh, correction, à comparer de ce qu'on a vécu en 2020. Ça, c'est un c'est une réflexion que j'ai eue, dans le fond, en 2020, lorsqu'on a eu la correction, c'était la fin du monde, euh, puis on sait très très bien que fin 2019, là, on avait eu la crise des ripos et ça n'allait pas très bien. Et euh, là, on a créé euh, cette crise là, du COVID, là, comme si c'était la, la pire chose qui est arrivée. Mais regardez, là, le mouvement là, est plus fort, euh, du sommet jusqu'à ce qu'on est rendu ici, là, est plus fort de ce qui est arrivé euh, en 2020. C'est sûr que... On, 2020, tout de suite, euh, la Banque centrale a int est intervenue, mais là, cette fois-ci, elle dit qu'elle n'interviendra pas. Et c'est ça, le dilemme. Si elle intervient encore en injectant des liquidités dans le marché, tout simplement, il va y avoir pénurie, inflation, et tout ça, mais là, avec la crise, bah ben, la crise euh, créée de toutes pièces de l'Ukraine, parce que le pape François, François est allé dire que, et c'est mon fils qui m'a dit ça, j'ai été surpris, qui est allé dire euh, euh, que l'Occident, l'OTAN, a provoqué les Russes et c'est la raison pour laquelle la Russie est entrée euh, euh, en guerre, bah, en guerre pour la... aller <siffle> Ben, de toute façon je voulais pas en parler mais l'Ukraine c'est pas ça vient pas de moi c'est Charles Gave qui disait que plusieurs personnes là dedans c'est des, des des bandits et plusieurs personnes comme vous le savez euh, c'est des nazis je dis pas que tous les Ukrainiens sont comme ça mais il y a beaucoup de trafic d'enfants il y a toutes sortes de de, de, de, de de trafic qui se font là bas et euh, Poutine est rentré là, tout simplement, parce qu'il y a des Russes qui, euh, euh, qui ont été martyrisés. 2000, de 2014, à, je me souviens pas la date, il y a eu 13 000 personnes, c'est dans le Donbass, là, qui ont été martyrisées par euh, des Ukrainiens. Donc, euh, je vais pas, euh, re replacer, je viens de replacer la, la, la, la, crise dans le contexte et, pour vous dire, pour terminer, là, ça va très très bien euh, pour les Russes. Là, euh, et surtout, euh, le rouble qui est adossé maintenant, au, je dirais pas simplement à l'or, mais aux matières premières, parce que euh, Poutine, ce qu'il a déclaré en disant, bon, ben, vous allez me payer, si vous voulez avoir notre pétrole, vous, a, que vous allez me payer en, en rouble, et on sait que personne a des robes, en tout cas, pas beaucoup de personnes ont des robes sur la planète. Donc, euh, on continue rapidement, le Nasdaq, euh, on est vraiment dans une casse qui est vraiment pire de ce qu'on a vécu en 2020, là, mars 2020, simplement avec ce petit, euh, petit crash-là qu'on a appelé, là, euh, la planète est, a, a paniqué, a commencé à intervenir, ben, les banques centrales ont commencé à intervenir rapidement et là on a ce crash-là qui est donné, ben, crash cette descente euh, euh, très, très importante, ce marché baissé très important et on n'intervient pas. Euh, si vous me dites euh, que bah bon, j'étais un j'ai joué des euh, écoutez là, vous avez sur le na Nasdaq, ben, le Dow Jones c'est peut-être euh, Dow Jones ça avait craché un peu plus, mais euh, on regarde les graphiques. Et là, la FED devrait intervenir comme la... Ben, pas la FED, les gouvernements américains devraient parler de ça, mais Biden est dans les vapes et parle à peu près de, de, de n'importe quoi et de tout et de rien. Et euh, je pense que les Américains, c'est un fait, ne l'écoutent plus. Donc, euh, on est rendu à ça. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, moi, je pense que Jérôme Powell va encore peser sur, sur le citron. Il vient de le faire, là, à 75 Et euh, il va peut-être continuer jusqu'à ce que euh, tout. Peut-être que c'est la foi, écoutez, là, dans le, le, le grand système de Davos, là, euh, où on va faire s'écrouler euh, complètement le marché pour aller récupérer et encore donner des sous pour euh, euh, donner un salaire de base universel et tout le tralala. Mais on va voir. Euh, donc, les bitcoins, euh, comme je vous dis... Euh, en connu une solide ratelée, l'Ethereum, c'est les deux que je suis là, une très très forte ratelée là aussi, donc euh, regardez, là, on était déjà à 4800 pour les terrains, on est rendu à 1000 maintenant. Donc, euh, bon, c'est ça. C'est à peu près ce que je voulais regarder avec vous. Il n'y a pas de Ah ben les nouvelles, c'est ça. C'est le taux directeur de la, de la Fed qui a augmenté de 75 points. Et euh, c'est une nouvelle assez importante parce que ça dit euh, à la surtout à l'Occident, là ben euh, là, on va serrer la vis. On a donné du nanane pendant deux ans, dans une pandémie qui Bon, pandémie. Dans ce, ce, ce, ce climat là où on devait, euh, c'était la fin de l'économie, et comme vous voyez, c'était pas si la fin que ça, mais on a donné euh, beaucoup, beaucoup d'argent, et là maintenant, on serre la vis. Pourquoi? À vous de, de me répondre. Donc, euh, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.